Et bien. C'est rien qu'une création mondiale. C'est une création mondiale. Une création mondiale. <rire> euh, universelle. Universelle. Qu'on n'a pas voulu faire à Paris parce que c'est beaucoup plus original de le faire à Maison Alford. <rire> La plupart du temps, c'est les, les églises baroques qui sonnent vraiment le mieux, mais il y a des églises gothiques qui sont pas trop importantes, qui sont pas très très grandes, qui, qui sonnent magnifiquement. Et le cristal, c'est vrai que c'est un instrument qui, qui adore cette acoustique. Il s'agit vraiment d'un nouvel instrument par, par son visuel. Par son, son principe acoustique, par sa technique de jeu aussi, qui est, qui est, qui est unique, qui n'est nulle, nulle part ailleurs. Et donc ça en fait vraiment un nouvel instrument et un marqueur de temps sur le plan de, de l'histoire de la musique, parce qu'il il, voilà, il, il n'a que 65 ans. Quoi. Et en plus c'est un instrument polyphonique, ce qui est extrêmement rare. Euh, évidemment, avant il faut remonter à l'accordéon, et encore c'était déjà des principes connus grâce à l'harmonium, les lames qui vibrent. Mais avant, il faut remonter carrément au piano, c'est-à-dire 1700-1720, ce qui vous montre la rareté des instruments polyphoniques euh, non électriques et non électroniques. Voilà. Et la première mesure. 1, 2, 3, 4, 1... que quand on joue dans une église, eh ben on a la perception de, de l'axe des Z qui est l'axe de la hauteur, parce que quand on, par exemple avec le hood, quand je, quand je fais quelquefois des notes brèves, comme ça, il y a certaines notes qui restent suspendues en l'air. Elles sont clairement en hauteur, elles ne sont, euh, sont pas sur le sol. Quoi. La formation musicale, elle vient essentiellement du jazz, donc des musiques improvisées. Et puis, euh, et puis très vite, euh, au fur et à mesure de, des voyages que j'ai pu faire, je me suis intéressé euh, à, bah, aux instruments, euh, à certains instruments orientaux, certains instruments indiens, j'ai commencé à en rapporter de, de voyages, et, euh, et ce qui me plaît dans, dans le travail avec ces instruments-là, c'est que, en fait, c'est des instruments qui ont une forte personnalité forte identité et dès qu'on les joue en fait ça fait voyager quand on prend le hood par exemple le hood au départ je, je l'accordais comme une guitare et puis je jouais des, des, des standards de jazz Mais je me suis rendu compte que bah, même si j'improvisais sur euh, sur my funny valentine par exemple et ben bah, la couleur de l'instrument l'identité de l'instrument était tellement forte que qu'en fait ça faisait voyager on n'était plus dans le jazz on était dans un sorte de, de fusion de jazz oriental et même chose avec les flûtes, les flûtes souris qui sont des flûtes d'âme du Nord, en bambou. Et aussi avec le, la flûte Naï, qui est la flûte orientale. Et peut-être encore pire, avec le Dodo, arménien qui est l'ancêtre du, du hautbois. Donc c'est vraiment... Euh, je cherche vraiment à travers ces, ces instruments. J'aime beaucoup, j'aime les instruments, en fait. Et je cherche à travers ces instruments euh, à faire ressortir leur identité, leur couleur et pour permettre aux gens de, de s'évader plus facilement et de voyager. C'est une sorte de, de voilà, pourrait appeler une sorte de dialogue des cultures qu'on qu établit entre nous français et puis, euh, et puis des pays orientaux. <cười>